Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vous propose de retourner une vidéo comme celle que j'ai faite la dernière fois qui vous a beaucoup plu c'est à dire en fait comment anticiper en analysant mieux donc en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui je suis plutôt dans une grande ville 60 000 habitants environ, il est un peu plus de midi 10 à peu près et euh, l'idée c'est que j'aille surtout en ville en fait que je cherche pas mal d'indices les feux, les marquages au sol, euh, les voies réservées par exemple les bus, les vélos, enfin bref tout ce qui peut vous gêner de manière générale en circulation, voilà donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre je pense que ça va être le bordel, ça devrait vous plaire hein? je sais que vous aimez ça quand je me retrouve dans la difficulté je vous mets le lien juste de la vidéo juste en haut à gauche ici si vous ne l'avez pas vu, commencez par cette première partie continuez ensuite avec celle-là et puis on va voir ce que ça donne on y va Allez donc j'ai effectué tous les réglages du coup de mon véhicule, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de vitesse, je vais enlever le frein à main Et là du coup je vais partir donc je vais reculer à gauche, donc là tout simplement je mets le clignotant à gauche tout simplement parce que je vais reculer à gauche Donc un petit tour d'horizon en jetant des coups d'œil derrière moi Donc je vais faire attention parce que j'ai une voiture grise qui est vraiment proche de moi donc j'utilise beaucoup la vision directe et je peux m'aider un petit peu aussi du rétro là pour voir la distance latérale. Ce qu'on ne veut surtout pas c'est évidemment des gens qui ne regardent que devant alors qu'ils reculent. Ça c'est pas très logique. Donc du coup bah, ici je sors d'un parking, euh, bah, il y a un sens interdit, bah, du coup je ne peux pas aller à gauche. Voilà Et là je vais aller tout droit, alors je ne suis pas le spécialiste de cette ville, je la connais d'ailleurs plutôt mal, mais c'est pas grave. Au euh, oh, stop, bah, du coup à gauche, donc je vais faire attention ici, ça aussi c'est une priorité à droite, d'accord Vous avez vu que du coup il n'y a pas de marquage au sol, pas de panneau, c'est une route goudronnée, on est sur une priorité à droite. Donc là j'imagine, mais finalement je n'en sais rien, j'imagine que je suis à sens unique, parce que c'est particulièrement étroit et euh, on me dit que la sortie est à droite donc les rétros, le clignotant le placement et là j'arrive bah, encore une fois sur un stop, donc je vérifie bien mon rétroviseur intérieur donc la dame de derrière a l'air pressée, mais c'est pas grave, hein je vais pas griller le stop pour autant des gens pressés il y en a partout, et au rond-point au giratoire plutôt à gauche, monsieur Anthony Permis donc placement gauche pour aller à gauche du coup je fais bien attention à mes rétroviseurs mon angle mort, être sûr que je ne sois pas dépassé. Allez, donc à partir de là, ça devrait être plus intéressant. Le panneau m'annonce un passage piéton. Le feu tricolore est de couleur verte. Derrière, ça colle pas. Donc là, je mets le pied au-dessus du frein et de l'embrayage et je passe. Alors pourquoi faire cette technique C'est tout simplement que si j'arrive avec le pied sur l'accélérateur, si le feu change de couleur, ben, je suis incapable de m'arrêter. Donc je vais aller à gauche, ici j'ai tout simplement un cédé le passage, voilà, donc je m'engage et en fait la personne du coup ici hop, euh, a un cédé le passage. Donc la dame de droite a un cédé le passage, ce qui veut dire que logiquement elle devrait me laisser passer, vous avez vu en fait j'ai une voie pour aller tout droit. Et les gens de droite prendront la même voie que moi. Je suis prioritaire parce que je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. La dame pardon, à droite a un marquage au sol, un triangle vers le bas si jamais je regarde là-bas aussi. Donc je suis numéro 1 quand elle est numéro 2. Je vais quand même faire attention puisque tout ça c'est de la théorie. Je pourrais par exemple me faire couper la route. Donc le feu, vous voyez, il est rouge depuis un petit moment, mais je me pose des questions. Est-ce qu'à droite, je ne vais pas avoir un scooter qui remonte Voilà, bon, je lui dis merci quand même, puisque je suis de bonne humeur, il fait beau. Non, non, non, tout ça, en fait, c'est de la règle. Elle me laisse passer, j'étais prioritaire. Ça ne coûte rien de dire merci. Donc là, je garde de la distance, le feu devant moi est rouge. Derrière, je vérifie. J'appuie déjà sur le frein pour bien communiquer avec elle. Voilà, et vous voyez, je garde toujours de la distance. Le mieux, c'est toujours de voir les roues du véhicule devant soi. Pourquoi Parce que là, par exemple, si je la colle et que derrière, on arrive vite, on me rentre dedans, je vais carrément tomber dans ce qu'on appelle un embouteillage. Je vais aller à droite, du coup, donc les rétros, le clignotant, la couleur du feu, c'est bon. À gauche, personne grille le feu, je suis normalement prioritaire sur lui. Les piétons, il n'y en a pas. Et voyez, la dame de droite fait sa vie sur le trottoir. En face, ça ralentit, donc je ne vais pas bloquer l'intersection derrière, je surveille. Et à la limite, regardez, vous voyez un petit appel lumineux Alors le monsieur était très très content je l'ai laissé passer, je n'ai pas bloqué l'intersection. Là, en fait, je fais preuve d'anticipation. C'est-à-dire que, alors c'est du code, mais logiquement, je n'ai pas le droit d'ailleurs d'encombrer une intersection, c'est interdit. Je vais tourner à gauche, ça a l'air bordélique. Je me place à gauche pour aller à gauche, comme ça, si les gens de derrière veulent me dépasser à droite, vous voyez, ils peuvent le faire. Un bon placement, c'est aussi ne pas gêner la circulation. Là, ce que je viens de faire, c'est un angle mort. Un angle mort pour être sûr. En fait, à gauche, personne ne me dépasse. Euh, véhicule mal garé, rétro-clignotant. J'ai déjà vu une voiture qui veut passer. Allez, on va la laisser passer, madame. Allez-y. voyez, ça, c'est de la courtoisie. J'ai envie d'être sympa. J'ai envie d'être sympa, je le fais. Alors, je le fais pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cette dame, bah, peut-être qu'elle a envie d'aller manger. Voilà, moi, je vais à droite. Donc, peut-être que cette dame a envie d'aller manger mais aussi peut-être que du coup derrière j'avais personne voilà pourquoi la raison fait que j'ai préféré la laisser passer parce que du coup j'ai personne derrière que en face ça bloque un petit peu ça ne servira à rien de forcer le passage et au feu je vais aller à droite donc le feu est rouge déjà depuis un petit moment la personne de droite ne traverse pas le feu vient de passer au vert coup d'œil derrière reprise première puisqu'en seconde c'est compliqué voilà je vais essayer d'abord de surveiller la couleur du feu donc le feu c'est bon a gauche, il doit me laisser passer, ok. L'angle mort, il n'y a personne. Voilà, et on est reparti. Et là, au niveau de mon regard, ça c'est quelque chose qui vous pose beaucoup de problèmes, c'est qu'en fait, vous devez balayer. Mon regard, je balaye. La voiture grise, le passage piéton, et je cherche. Là, je vais tout droit, changement de fil, tout droit, bord droit. Alors, j'ai pas fait d'angle mort, tout simplement parce que je surveille plutôt bien le côté droit. Je le montre pas trop à la caméra parce que je le dis à chaque fois en rigolant, mais une caméra qui bouge dans tous les sens, souvent, vous avez la nausée. Alors, vu qu'il est midi passé, ne vomissez pas. <rire> Allez, la couleur du feu est rouge. À gauche, quelqu'un va normalement à gauche aussi. À droite, j'ai pas de deux roues qui me dépassent. Le feu est vert. J'y vais donc j'y vais mais j'y vais pas naïvement j'observe voiture blanche j'observe voiture rouge je suis capable aujourd'hui grâce à l'anticipation d'analyser de me dire que je suis prioritaire mais quelqu'un pourrait tout simplement me couper la route donc là je connais absolument pas mais je suis sur une voie donc pour moi à droite une voie pour les vélos à gauche une voie réservée aux bus je bouge bien mes yeux sur le passage piéton ensuite j'arrive sur une rue à 30 et un, c'est le passage. Derrière, ça colle pas. Je vais aller à droite. Rétro clignotant. Une dame traverse. Je l'ai vu, je garde le frein, je surveille derrière. Première. Et regardez, je ne vais pas m'arrêter. Je ne m'arrête pas. Vu que je vais à droite, angle mort droit. Est-ce que la jeune fille traverse Non. Donc, je m'engage. Mais au moins, je me pose la question. Ici, qu'est-ce que je peux faire À droite, j'ai des véhicules rangés en créneau. Je cherche. Est-ce qu'il n'y a pas une voiture avec le clignotant Est-ce qu'il n'y a pas une voiture avec les roues qui bougent Là-bas à droite, il y a une dame derrière la voiture grise. Est-ce qu'elle va traverser Est-ce que je suis suivi de près La dame ne traverse pas, ce n'est pas une priorité à droite. Ils ont un stop. Je roule tranquillement, je sais qu'à droite, ils ont un stop. Si vous avez du mal avec la vitesse là regardez je peux lancer mettre la troisième tout en sachant que en face c'est une rue après limitée à 30 mais je n'y suis pas tout de suite je suis prioritaire ils ont incédé le passage au bout de la rue à gauche les rétros le clignotant l'allure est adaptée je vous rappelle que si vous avez du mal avec la vitesse allez voir la vidéo que je vous mets en haut à gauche, vous avez le lien. Cliquez dessus, c'est une vidéo spéciale où je vous parle de vitesse. Je vous parle d'allure. Je sais que c'est une compétence que vous maîtrisez assez peu, parce qu'avec du stress, on perd vite les pédales. On ne sait jamais à quelle allure on doit rouler. Donc, je ne m'engage pas puisqu'ils arrivent. Et des fois, on vous reproche d'aller trop vite. Des fois, on vous reproche d'aller trop doucement. Si vous ne savez plus, cliquez sur le lien, ça va vous aider. Je vais me faire un petit créneau, hein. j'en profite donc je dépasse le véhicule en stationnement tout de suite marche arrière que derrière il sache autour de moi il n'y a personne le feu en bas à droite de ma vitre à peu près ici je fais attention autour de moi les gens me laissent passer je ne suis pas prioritaire mais ils me laissent passer le rétro à hauteur du feu je recule, je contrebraque c'est à dire je tourne dans l'autre sens les roues je vais remercier la personne qui ne m'a pas vu mais au moins je l'ai remercié parce que l'idée, on m'a posé la question dans les commentaires, c'est que du coup, est-ce que je suis prioritaire quand je manœuvre Non. Est-ce que du coup, je laisse, euh, si la circulation est bloquée, qu'est-ce que je fais Je fais signe aux gens de passer, mais si vraiment ça bloque, j'entreprends l'initiative de faire quand même ma manœuvre en sécurité. Je répète... En sécurité ça veut dire que je ne fonce pas sans réfléchir j'ai pris l'information autour de moi dans mon rétro je vois le fourgon qui arrive mais là en tournant ma tête je vois carrément ce qui se passe de suite d'accord donc je repars je sors d'ici en marche arrière je surveille derrière alors j'ai un peu d'affaires derrière puisque je suis pas venu tout seul ici c'est juste que ma copine elle est en rendez vous avant de mettre le clignotant angle mort vous voyez, ça, ça paraît un détail aussi. Mais combien d'élèves mettent le clignotant et regardent après si c'est possible d'y aller Non, ce n'est pas logique. D'accord Si quelqu'un arrive, vous allez le gêner, le perturber. D'ailleurs, là aussi, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. J'observe bien tout le passage piéton. Voilà, vous voyez, il va super loin, hein, jusqu'à là-bas. Hein. Donc, les gens qui regardent ici et qui me disent « il n'y a personne », ce n'est pas ça, hein, l'observation. L'observation, c'est je regarde là, jusqu'à là-bas, tout le temps. Et je bouge la tête. Pas les yeux, ce n'est pas suffisant. Donc je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous parlais en fait des erreurs où euh, parfois vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas cohérent. Je vous invite là aussi en haut à gauche à cliquer, c'est 100% gratuit. Allez voir pourquoi en fait ces 10 erreurs coûtent le permis de conduire au candidat. C'est important. Essayez de comprendre parce que c'est ce que j'expliquais hier à un élève, c'est les détails qui font la différence. Ce sont des détails mais qui ont leur importance à un moment donné. Je vais aller à droite donc j'ai déjà en fait contrôlé, indiqué, changé de voie, le feu est rouge, je garde le frein, derrière je n'ai personne, je garde le frein, première, je garde la distance, je garde le frein. Pourquoi je ne lâche pas le frein Parce que la personne qui va arriver ensuite, derrière là-bas, sait qu'il y a un feu rouge, mais voit surtout grâce à, à mes feux stop en fait que la circulation est bloquée. Je ne l'ai pas sur cette voiture, j'aurais pu utiliser le stop and start, je ne l'ai pas donc forcément je ne l'utilise pas. Du coup, vu que je vais à droite, le feu est vert. Je vérifie qu'il n'y ait pas un piéton pressé. Dans mon rétroviseur, j'ai personne. Je ne fais pas d'angle mort. Alors, je ne le fais pas, pas parce que je suis un mauvais conducteur. Je le fais pas tout simplement parce que je serrais trop le rétroviseur, je trop, pardon, le côté droit, c'est-à-dire le trottoir, pour éviter justement d'être dépassé par la droite. Importance des placements, c'est que si je suis bien placé, je prends pas la place de quelqu'un d'autre. Si je suis bien placé, personne peut se faufiler, notamment un deux-roues. Ensuite, je vais prendre la route de Toulouse. Par exemple, Toulouse, alors 100 mètres à droite, j'ai un peu le temps, je vais pas mettre le clignotant tout de suite. Par contre je surveille déjà les rétros, voilà, clignotant maintenant, quand j'arrive à peu près au, triangle, au panneau triangulaire, la circulation bloque, derrière ça va, je suis déjà en seconde, je lâche l'embrayage pour le frein moteur, si c'était compliqué, d'ailleurs je le fais première, voilà, cette voiture elle a un ralenti moteur assez bas, derrière ça colle pas, je garde toujours de la distance. Et vous voyez là par exemple, j'ai lâché mes pédales. Alors ça se voit pas beaucoup, mais j'ai lâché mes pédales parce que je suis sur le ralenti moteur de l'A2. Si je m'approche trop, tout en gardant de la distance, je glisse ma première. Et là, je ne vais pas fixer ici. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir combien de fois je vais surveiller à gauche puisque le danger sur un giratoire arrive vraiment de gauche. Allez, je garde toujours de la distance. Je peux toujours surveiller ce rétroviseur. Je sais que je vais arriver en même temps là-bas que... La Citroën verte. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. J'arrive en même temps qu'elle. Ok. Allez, j'y vais. Ici, l'angle mort s'est fait. Et je remets le clignot puisqu'il saute. Derrière, vous avez vu, j'avais le temps. Ce qu'il y a, c'est que vous avez dû peut-être l'entendre grâce au micro. J'ai vraiment accéléré. Je ne m'engage pas à l'embrayage, au risque de caler en plein milieu du giratoire. J'y vais, mais j'y vais vraiment. Est-ce que la dame traverse Non. Je continue mon allure. Si je m'engage, c'est vraiment important d'accélérer pour dégager. Donc devant moi, tout va bien. Je suis circule à 50, je suis en aglo, tout va bien aussi. Derrière, ça colle pas. Monsieur, on tournera à droite, pas de souci. J'ai déjà lâché l'accélérateur, les rétros, le clignotant, le placement. Et à la limite, je rétrograde, je tourne en 3, c'est vraiment très large. Voilà, on me dit 30 parce que sur 450 mètres j'ai des ralentisseurs, derrière tout va bien et je suis du coup en seconde, j'ai lâché l'embrayage avant le ralentisseur. Lâcher l'embrayage c'est aussi tout simplement utiliser le frein moteur. Donc là maintenant, bah, la vidéo, je vais la terminer sur ça, d'accord J'espère vous apporter pas mal d'informations dans mes vidéos. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je continuerai à faire des vidéos, mais vraiment comme ça, sur la conduite commentée, mais l'analyse des situations. Parce que souvent, bah, quand vous savez maîtriser une voiture, après derrière, il y a tout l'aspect anticipation qui est encore plus compliqué. Donc dites-moi si ça vous intéresse. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo les gens. A plus